Salut Laetitia! Comment ça va? Juste une petite lettre pour accompagner ces photos, une brochure sur le mont sainte anne une montagne près de Québec, et aussi une cassette vidéo sur Québec et sur moi. Comme ça, tu as une idée des activités ici. Bonjour, Laetitia. C'est moi, Émilie. Comment vas-tu? Moi, ça va super bien. Pour te parler de ma vie à Québec, j'ai envie de faire un vidéo pour toi. Mais d'abord, il faut que je te présente Michel. C'est un copain pas mal. Il fait ce vidéo avec moi. Tu viens, Michel? J'arrive. Salut, Laetitia. Ça va? C'est le fun, les États-Unis. Nous, on adore Québec. C'est génial. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que tu fais comme activité à San Diego? Bon, à tout à l'heure. Salut! Eh oui! Nous faisons beaucoup de choses à Québec! Au printemps, on joue au tennis. En été, on fait du vélo. En automne, on fait de l'équitation. Et du parapente. Et en hiver, on fait du patin. Et bien sûr, on fait du ski. C'est parfait ici pour le ski. Il nage de novembre jusqu'en avril. Ça, c'est le Centre communautaire Lucien-Borne. C'est un centre fantastique! Tous les samedis, je viens ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Allez, viens! Ici, on joue au basket, au volleyball, on fait de la natation, de la danse, De la musique, du théâtre et des arts plastiques, de la peinture, de la céramique et beaucoup d'autres. Moi, je fais du vidéo. J'aime beaucoup ça. Oh. Nous aimons rencontrer des copains au café. La bouille, c'est notre café préféré. Tiens, François et Marie. Salut. Bonjour. Il fait mauvais, hein? Oh. Oui, il y a du vent. Normal, c'est l'automne. Salut, Michel. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? On fait une vidéo pour une copine américaine. C'est pour lui montrer ce qu'on fait à Québec. Hey, c'est une bonne idée. Elle s'appelle comment? Laetitia. Salut Laetitia. Hi. Et vous, qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Moi, je danse. Et moi, je joue au basket. Vous avez faim? Oui. On mange, Michel? C'est une bonne idée. À tout à l'heure, Laetitia. On mange et puis après, on continue le vidéo. Tu vas voir, nous faisons beaucoup d'autres choses à Québec. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, patience Et à bientôt Ouf. Salut, Laetitia Nous revoilà est-ce que tu connais Québec? Non? Alors, Michel et moi, nous allons te montrer la ville. Voici Québec. Et tu sais comment s'appelle ce fleuve? C'est le Saint-Laurent. C'est joli, hein? Ça, ce sont les fortifications de Québec. On fait souvent des promenades ici. Et ça, c'est la Porte Saint-Jean. Voilà les plaines d'Abraham. Ici, on fait du jogging, on joue au football et quand il fait beau, c'est parfait pour les pique-niques. Maintenant, nous sommes dans le centre de Québec. Ce quartier s'appelle Le Petit Champlain. J'aime beaucoup cette rue. <rire> D'habitude, la fin de semaine, j'ai fait les magasins. Et voilà! C'est le fun à Québec! Tu aimes? Émilie et moi, on va aller voir un match de hockey. C'est le sport national du Canada. Aujourd'hui, Émilie et moi, nous faisons du vélo de montagne. C'est super cool. Tu vois, le Québec, c'est très beau. On est là. À bientôt, Laetitia. Salut. Au Mont-Saint-Anne, on fait beaucoup de sport. Et en automne, c'est parfait pour faire des randonnées. Et en hiver, quand il fait froid et qu'il neige, le Mont-Saint-Anne, c'est idéal pour le ski. Moi, je n'aime pas faire du ski. Quand il fait froid, je préfère regarder le ski à la télévision. Mais aujourd'hui, il fait frais, non? Très frais. On fait une pause? OK. Michel! Au revoir! Au revoir! Moi, j'adore la musique! Tu vois, François, lui, il joue de la guitare. Et moi, je joue du piano. Et toi, Laetitia, tu fais de la musique? Nous, nous faisons de l'équitation. J'adore les chevaux. Tu aimes ça, toi? Ce cheval s'appelle Fantôme. Il est très gentil. Comment s'appelle ton cheval, Marie? Il s'appelle Goliath. Tu es prête? Oui. Alors, allons-y. D'accord. On joue parfois au tennis. En particulier au printemps et en été. Pas mal, ta raquette. C'est la raquette de mon père. Mm. Pile ou face? Face. Ton service. Tu es prêt? Vas-y. Ne regarde pas, les Coupe, Émilie. Tu vois? On ne s'ennuie pas. Ce qu'on aime surtout, c'est faire du patin. Là? C'est la patinoire. On fait souvent du patin ici. Surtout en hiver. Allez, viens. Bon après-midi. Merci. Deux billets, s'il vous plaît. C'est combien? 4,5 Voilà. 5, 6, 8 et 10. Merci. Bon après-midi. Tu viens, Michel? J'ai ton billet. Mmh. Euh, un billet, s'il vous plaît. D'accord. Et voilà la patinoire. Tu aimes faire du patin? C'est pas facile, hein? Le patinage! Allez, vas-y, Michel! Patine! Patine, patine! T'es drôle, toi! Ça glisse! Allez! Fais-le pour Laetitia! Regarde bien, Laetitia. Ici, à Québec, on adore faire du patin. Bravo! C'est bien! Continue! Ça va, Michel? Ça va bien, jeune homme? Ça va très bien. Merci. Euh, nous faisons une vidéo. Hein? Ah, vous faites du cinéma? J'aime bien le cinéma. Nous faisons une vidéo pour montrer les activités à Québec. Ah, c'est pour l'école? Non, non, c'est pour une copine américaine. Ah, j'aime bien les Américains. Elle s'appelle Laetitia. Bonjour, Laetitia. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Comme sport? Bien, je fais du patin, je joue au hockey, au tennis. Euh, en hiver, je fais du ski alpin. Et en été? En été? Je fais de la planche à voile, de la natation, de la voile. J'aime bien aussi le vélo. Vous faites beaucoup de sport. J'adore ça. C'est bon pour la santé. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous nous filmer? Bien sûr. Comment on fait? C'est facile. Regardez! J'espère que tu aimes ces vidéos. Comment tu trouves le Québec? C'est super, hein? Oh, si tu veux, fais-nous un vidéo sur San Diego. Je ne connais pas. J'aimerais bien connaître. Salut, Laetitia. À bientôt à Québec. Au revoir. Salut. Tisha, come to the table. So weep, Mama. What did you say, Mija? I'm coming, Mother.